Salut les boys, c'est Weedman. Hey hey hey, salut les boys, c'est le show de boucan. On a décidé de se voir aujourd'hui. Je un petit joint ensemble. chin chin. Chin chin, mon Weedman. Content de t'avoir pour une autre fois. Un gros merci mon chum. On était que... ouais, pas supposé d'ouvrir les caméras, mais on s'est dit pourquoi pas faire un petit bonus à nos abonnés. On venait juste se mettre un petit peu de cannabis dans le corps pour se, se remonter un petit peu. Hein? On est dû. Mais euh, c'est ça, là, on fait une petite improvisation. On n'a pas de sujet en particulier. Je ne suis pas venu me faire faire un tatou, rien. Mais on, ce qu'on a parlé aujourd'hui, on a parlé de. Ça, c'est un cendrier? Oui. On a parlé que le 23 mai, euh, à Québec, il va y avoir un petit party. Euh, un petit party qui, qui rassemble les amateurs de cannabis. C'est. Euh, un groupe pointé par rapport à un festival de cannabis. C'est euh, une compagnie, c'est quatre personnes qui organisent ça. Euh, ils ont loué ou réservé ou... Euh, c'est euh, l'hélicoptère, c'est... Euh... Oui, c'est un terrain euh, d'hélicoptère, dans le fond. C'est ça, c'est une euh, compagnie. Privé, hein, Exactement. Là. Parce que la ville de Québec ne voulait pas faire ça sur un terrain public. Les organisateurs ils voulaient prendre un grand, grand parc public, mettre une clôture. Mais la ville ne voulaient pas changer le règlement qui faisait que... Je peux pas bon. fumer nulle part, lisse. En public. Donc, euh, la petite aéroport là, pour les hélicoptères, mais c'est privé, ça appartient à quelqu'un, c'est une business, ça, ça appartient à quelqu'un, ce, cette entreprise-là. qui ont fait euh, une business, ils ont fait euh, affaire avec euh, la compagnie d'hélicoptères, puis c'est les White party. 40$! 40$ plus taxes plus frais, Okay. Donc ça doit être à peu près 50$. Il va y avoir euh, Jérémy le Demain, ouais, demi. l'E. le Jérémy Demain, là, c'est ça. Fait que lui va être là, il va avoir euh, le rappeur, euh, le chanteur-rappeur à la, à la claire. À la claire. Je, je pense pas. que c'est un gars assez connu quand même. Là. Je, pas. Euh, je pense qu'à la claire, c'est un gars qui fait partie d'un groupe, je suis pas trop sûr. À 40$ le billet, là, il devrait être bon <rire> bien, 40$ plus taxe plus frais, d'après moi ça doit être 50$ moi je serais pas présent mais euh, si ça vous intéresse peut-être d'aller voir ça là, ça va être un mois après le 420 hein, le, le fameux euh, 20 avril bon petit rassemblement moi en tout cas je vais essayer d'y aller là, au mont royal là, cette année là. faudrait là Moi, ouais, c'était pas pire l'année passée, il y avait bien du monde j'espère qu'il va faire beau. on va essayer d'y aller c'est la température, hein? L'année passée. Gens, les gens de Québec, en tout cas, vous euh, allez avoir une belle. Euh, ce que es en train de dire. Ouais. Un beau festival, un, un beau, beau festival, party. C'est ouais. un petit peu loin de chez nous, Québec, par exemple. Euh, Pas sûr d'y aller. Ouais, hein, non, c'est ouais. ça, malheureusement. Mais pour vous autres, par exemple, euh, c'est une belle occasion de, de rencontrer euh, plein de beaux mondes avec plein de bonnes odeurs. Comme ici, en ce moment, on fume du bon pincouche. On est euh, tous les deux les grands amateurs de pincouche, hein. Merci, merci, hein? Ça fait plaisir, hein content qu'on ait chacun notre joint parce que je trouve que tu le mouilles en tabarnak. 100 il y, a, il, y a, il y en a qui chialent là-dessus. 80 euh, pinkouche, 20 de bave. Ah! Oh! <rire> non, non, non. Non, non, c'est une habitude. Hein? Euh, ah ouais. Pourquoi que je fais ça? Hein? C'est euh, souvent j'ai eu du cannabis peut-être qui n'était pas assez bon puis que ça brûlait euh, pas égal. Ah, et puis, ça ralentit. Il faut euh, on veut que ça dure plus longtemps. C'est Et... ça. Quand que ça, le ralentit, bien, ça, ça fait que ça brûle le plus longtemps. Donc, je sais qu'il y en a d'entre vous qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Mais c'est pour que ça brûle égal puis pour que ça brûle un peu plus longtemps. Allez, hey, les abonnés. Abonnés de Winman, les abonnés du show de boucan. Là, il là, faut aller voir euh, notre Patreon. Allez vous abonner à notre Patreon. Euh, on va faire une petit vidéo tantôt, là. Je vous en glisse un petit mot là. Je vous en mets. Euh, je vous en mets l'eau à la bouche. Euh, je vais faire fumer une puff de Rosin à mon ami Winman. C'est pas fait encore, c'est pas fait, je sais pas si ça va se faire, mais il y a de l'air convaincu, il y a de l'air convaincant aussi. Euh, une petite paf de concentré à Weedman. On n'a jamais vu ça, puis je pense pas qu'on va voir ça souvent. Si vous voulez voir ça, Patreon! Le show boucan puis le Patreon euh, Winman. Ça c'est quoi Patreon? Hein? C'est un autre genre de site web là, comme euh, YouTube, euh, Facebook, Instagram. Et puis ça, c'est une façon de vraiment euh, nous supporter. Euh, c'est une contribution monétaire, c'est 3$ dollars par mois. Et puis avec ça, ben, on essaie de vous donner des exclusivités. Euh, Mart et Winman, on a des. on essaie de donner des... On a des petits détails. Là. On ira vous irez voir sur son Patreon. Euh, on essaie d'en donner un petit peu plus et puis euh, tout simplement, c'est des, des petites vidéos supplémentaires puis là il a de l'air convaincu que vais euh, ah, fumé un faire dab un là, de, de roseau qu'on appelle un dab tout simplement Ben oui, faut, quand il vient me voir faut il faut qu'il fasse quelque chose euh, qu'il ne fait pas <rire> chez eux, il faut que ça sorte il euh, faut le sortir de sa zone de confort ce weed man, là, quand il vient ici là. Fait que là il fallait que c'est soit que je me faisais faire un tatou ou que, fallait que je fasse d'autres <rire> choses Fait que là j'avais pas l'intention de me faire faire un tatou donc, il m'a sorti l'idée de fumer de la rosin et puis la dernière fois que j'ai fumé de la rosen j'ai tombé d'un les pomme, les boys. Oh. Les yeux blancs, mon gars, pendant 4-5 secondes. Euh, pareil comme euh, la vidéo que vous aimeriez voir, là, euh, le fameux, la fameuse fois que j'ai fumé avec mon bang, puis j'ai passed out. Euh, J'étais avec deux de mes amis quand j'avais fumé de la rosen et puis... Euh, Trop grosse puff, trop grosse puff, c'est du concentré. Euh, J'en fais pas une grosse, par exemple. C'est sûr que je veux pas le mettre à terre. Mes amis, faire... euh, ils ont commencé à me parler. Euh, ils... ils ont répété mon nom. Je me suis réveillé, puis tout. Euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Comme si. Euh, comme si j'avais perdu les dents. J'étais tombé dans les pommes. J'étais tombé dans les pommes. Ah, oui. Ça m'est jamais arrivé, mais. Mes chums ils ont, ils ont freaké out, ils ont pas trop trippé, ils ont eu légèrement peur. Euh, ça a été différent quand j'ai tombé dans les pommes avec le bong. Tombé pommes avec le bong, ça c'est sur ton Patreon, là le monde peut aller voir ça. Pas là. encore. Ah non, tu pas, pas, pas, encore, okay. pas encore, pas euh, encore. Peut-être que quand je vais tomber dans les pommes, là, cette vidéo-là, je pense que peut-être ça, ça devrait. C'est ça une bonne vidéo que le monde sur Patreon. Hein. Je pense que peut-être qu'on devrait peut-être mettre ça sur Patreon. Moi ouais. je le mettrais. Donc, euh, Patreon, vous le voyez, là, on travaille très fort pour euh, donner le petit plus. Puis, euh, c'est sûr que ça fait, ça nous donne beaucoup d'aide, le 3 dollars par mois. On ne peut pas vous le cacher. Euh, tout le monde travaille fort pour votre argent, son argent. Et Puis, on est très, très reconnaissant pour ça. Et puis, on fait quand même beaucoup de vidéos. Euh... On investit beaucoup de temps, d'argent, de, de tout. Hein? Vous le <coughs> savez. Euh... Et puis... Euh... That's it, that's it. Ça nous encourage, ça nous supporte, puis ça nous donne le goût de continuer. Ça l'aide beaucoup. Euh, à place de faire un, deux vidéos par semaine, on en fait trois, on en fait quatre, et puis on, on travaille fort. Puis euh, on espère que vous aimez ça. Donc euh, c'est ça. Il euh, n'a pas fait de sa paf encore. C'est pas fait, mais euh, pas mal sûr qu'il va en faire une. Puis si vous voulez voir ça, bien, vous savez où aller voir ça. Dans deux mois, euh, on va changer de sujet, dans deux mois, euh, ça va être vraiment le 20 avril. Euh, écrivez dans les commentaires euh, si vous allez aller euh, au, au, au Mont-Royal. Puis dites-nous, dites-nous si vous allez, d'où vous venez. Dites-nous d'où vous venez. Êtes-vous euh, de Saint-Sauveur, puis vous allez aller euh, sur le Mont-Royal? Êtes-vous quelqu'un de Montréal qui va venir euh, sur le Mont-Royal? Alors, euh, écrivez-nous un commentaire, un pouce les boys, donnez-nous un pouce. Euh, plus qu'on a de, plus, de pouces, plus qu'on a de commentaires, ça nous donne de la visibilité sur YouTube. YouTube nous récompense, vous savez les boys. C'est gratuit, hein, un pouce ou un commentaire. Ben oui, puis ça fait plaisir. Euh, toujours très apprécié, ça nous encourage. À continuer. Puis, euh, c'est ça. C'est vraiment un hotbox qu'on fait là. On est en train de se faire un petit hotbox de pink kush. Les amis, là, euh, finalement... Euh... Moi, j'ai fumé un, un et quart. Ben là, il était quand même assez gros. Hein? C'est ça, tout ce t'as un papier régulier ou un, un quart? Un 1,25, ouais. <coughs> Là, vous pouvez voir que, que ça fait quand on le, brûle, on le mouille. Hein? Hein, les boys? Ben ça, il... il es C'est un petit rô... peu plus gros, on ouais, dirait. Ouais, le ouais, il est gros en tabarnak. Ah bah ben ouais, il a roulé plus gros que moi. En j'avoue, j'avoue, j'avoue. <rire> finalement, ça n'a pas servi à grand-chose que je le mouille. Hmm. Je pense qu'on va vous laisser là dessus. All right, les boys! Puis euh, on vous revient avec un autre petite vidéo. Euh, je pense qu'il y a mon ami euh, Weedman qui veut avec son petit grinder, le Keef. Euh, Exactement. Ça, Je sais pas si ça s'en va où cette vidéo-là. <rire> euh, en tout cas, ça s'en va à un, une des deux places. Sur internet. On va faire une belle petite bite de hache avec euh, le Keef de Weedman. Euh, Puis en même temps, ben il va savoir comment après, quand, comment faire comme il faut. Pis, euh, je sais comment faire. J'ai été voir les vidéos du show de boucan, je les ai vues Dans un sac de plastique, hein? Moi je mets ça dans un petit show, je me fais un petit beluchon, un saran rap. C'est ça, Puis il travaillait, il travaillait, j'allais vu son. De la chaleur puis de l'eau. Allez voir sa vidéo. Je le savais comment. Mais je voulais voir le show de boucan. Fait que je me disais Hey hey! Tu peux faire du hache avec mon kiff! Ah ouais, ouais, c'est facile! Mais je le savais comment, j'ai vu sa vidéo! Fait que c'est une bonne idée! On fait ça tantôt? Ben oui, on va ça, on se fait un dab, on fait une petite bite de hache, puis euh, on revient avec un autre, d'autre chose en pas long. Un gros merci à tout le monde, soyez Ciao. sages. Merci.